Eh bien bonjour à tous, on va faire un petit tour de la serre et en même temps je vais vous montrer des petites photos Pour commencer, il y a les laitues, feuilles de chêne qui vont pas tarder à fleurir Là les sucrines, on a presque tout mangé Les carottes Là on voit qu'elles poussent bien J'espère que le tutoriel euh, vous avez à peu près compris c'est vrai que j'ai été assez vite pour le semi des carottes. vous pouvez le revoir sur ma chaîne youtube là ils sont pas mal réussi ça avait été semé euh, sous la serre euh, je sais plus la date après les tomates les trois pieds précoces comme je vous avais dit ça y est, il est parti. Là, j'ai fait une installation pour pas qu'il touche la bâche. Je vais essayer de faire encore un bouquet, là. J'ai fait le premier traitement. Parce que j'ai commencé à avoir une tâche de midiou euh, sur, euh, sur celle-ci, là. là pour vous rappeler un petit peu celle-là, là. là. On croirait pas mais c'était les les fameuses rescapées comme on dit elles sont elles sont pas vilaines quand même comme quoi faut jamais jeter les plans alors j'avais pu justement je les avais mis en nourrice par rapport aux autres elles avaient été semées en même temps que celle là mais elles étaient toutes petites alors dans le coup, la surprise, c'était une Roma et deux Saint-Pierre, ouais. C'est deux Saint-Pierre. Vous voyez déjà, c'est assez impressionnant, comme quoi des petits plants peuvent, euh, peuvent pousser euh, si on s'en donne les moyens. Maman les a chouchoutés maintenant ça va faire des, des belles tomates ça aurait été dommage de les jeter ça vous pourrez revoir euh, sur la vidéo rempotage normalement les trois petits plans Après des nouvelles des, des trois plans quand même Là, ils sont cachés dans la jungle de salade là c'est une marmande ça pousse bien Bon la terre est moins, moins bonne que de l'autre côté parce que je ne l'ai pas enrichi celle-là Là le troisième pied c'est une Saint-Pierre Là j'ai fait du cuivre avec du marcozem C'est le premier traitement Après trois courgettes qu'on a fait tardivement des fois il y avait à remplacer, Là, vous voyez, il y a une brûlure. Euh, C'est la bactériose. J'aurais jamais cru que ça aurait venu sur euh, les plans de la serre. Ça arrive souvent au mois de fin août. J'étais obligé de faire du soufre avec euh, du mancozeb pour euh, enrayer l'anthracnose et le feu bactérien. Si ça crame toutes les feuilles en une semaine vous avez plus rien je pense que c'est surtout dû aux excès d'eau après des petites tomates et eh oui on va bien voir ce que ça donne maman a voulu en faire on verra bien si on en mange au mois de décembre je vous ferai un petit suivi de tout ça. Maintenant, place aux photos. A bientôt.